Les adresses IP sont très importantes dans la configuration de périphériques réseau. Dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'est une adresse IP et comment déterminer l'adresse IP de votre ordinateur. Les réseaux utilisent un mode de communication fixe, c'est le protocole réseau. Sur Internet ou sur un réseau local connecté à Internet, ce protocole est appelé le TCP-IP. TCP est le sigle de transmission contrôle protocole. Ce mécanisme contrôle le transfert des données. Les données qui doivent être envoyées à travers le réseau sont divisées en petits paquets TCP. Les paquets contiennent non seulement des données, mais aussi des informations concernant l'expéditeur et le destinataire. Le protocole IP assure le transport des paquets TCP. IP veut dire Internet Protocol. L'expéditeur et le destinataire de l'information possèdent tous les deux une adresse IP. Cette adresse se compose de quatre chiffres séparés par des points. Elle permet la communication entre un expéditeur, par exemple un serveur web sur internet, et le destinataire, par exemple votre ordinateur. L'adresse IP de votre ordinateur est facile à retrouver. Pour cela, cliquez sur « Démarrer », puis sur « Exécuter ». Tapez « CMD » qui veut dire « Commande » dans la boîte de dialogue, puis cliquez sur ok. Dans la nouvelle fenêtre, tapez IP config et appuyez sur entrée. Plusieurs informations s'affichent à l'écran dont votre adresse ip. Lorsque votre ordinateur communique sur internet, il utilise votre adresse ip unique. Mais attention, si votre ordinateur fait partie d'un réseau local ou LAN, cette adresse IP est une adresse interne. Pour sortir du réseau, il n'utilise pas la même adresse. En fait, pour envoyer des données via Internet, les ordinateurs du réseau pointent vers l'adresse IP du routeur, qui, à son tour, relaie le transfert au moyen de son adresse IP externe. Le routeur joue donc le rôle de traducteur. Pour ce faire, le routeur utilise la technique NAT, ou Network Address Translation, en français traduction des adresses réseau. NAT traduit en fait l'adresse IP locale de votre ordinateur en adresse externe du routeur. Grâce à cette technique, le routeur devient un périphérique qui fait office de passerelle entre le réseau local et Internet. Dans un LAN, les ordinateurs font partie du même sous-réseau. Ceci se voit à partir des adresses IP locales qui ne diffèrent qu'à partir du quatrième groupe de chiffres. Par exemple, dans un sous-réseau, un seul ordinateur peut avoir comme adresse IP 192.168.10.1. Un autre ordinateur pourra avoir comme adresse IP 192.168.10.2. Tous les ordinateurs du sous-réseau ont le même masque de sous-réseau. Grâce à cette suite de chiffres, le routeur peut savoir la taille du sous-réseau. Par défaut, le masque de sous-réseau d'un petit LAN est 3 fois 255 suivi d'un 0. Cela signifie que l'adresse IP du sous-réseau doit être identique, seul le dernier diffère d'un ordinateur à un autre. Tous les sites web que vous visitez sont situés sur un ordinateur quelque part sur Internet. Chaque site web est accessible grâce à l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel il est stocké. Pour éviter que vous devez en tant que surfeur retenir chaque adresse IP de ces sites web, elles sont représentées sous la forme d'un nom de domaine. Par exemple, www.disney.com remplace l'adresse IP 280.128.192.10. La conversion des adresses IP en nom de domaine est assurée par le serveur DNS. Ces serveurs sont mis à disposition par les fournisseurs d'accès à internet. Les concepts de serveur DNS, de NAT, de masque de sous-réseau, d'adresse TCP/IP sont importants pour les personnes qui veulent mettre en place un réseau.